L'application ligne du temps.qc.ca vous permet de fusionner votre ligne du temps avec celle de quelqu'un d'autre et ainsi de combiner votre travail avec celui de quelqu'un d'autre. Comment faut-il s'y prendre? D'abord, on clique sur l'onglet Visualisation pour ouvrir notre ligne du temps. Puis, dans le bas à droite se trouve le bouton Fusionner. Une nouvelle page s'ouvre. Il faut choisir l'option Ligne du temps partagée et dans le bas Fusion par mot de passe. On entre le code d'accès qui nous a été fourni, puis le mot de passe. On clique ensuite sur Fusionner. Les nouvelles bandes thématiques apparaissent dans notre ligne du temps. La fusion est ainsi complétée.